Chanter sans avoir mal à la gorge. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est impossible On en parle tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et je publie sur cette chaîne très régulièrement des vidéos pour t'aider à bien chanter, des tutos, des astuces et des conseils. Alors pour ne rien rater, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. C'est complètement gratuit. Tu as juste à cliquer là-dessous et surtout active bien la petite cloche pour recevoir les notifications. Ce qui nous permettra eh bien, de pouvoir nous mettre en contact, notamment lorsque je fais des directs, tu seras alerté et nous pourrons échanger via la messagerie. Tu verras, c'est très sympa. Alors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 Si tu as des amis justement qui, qui ont souvent mal à la gorge, n'hésite ben pas à leur partager cette vidéo, ça leur rendra un, un grand service. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites travailler ta respiration, si tu souhaites mettre en place une bonne gestion du flux d'air, je t'ai enregistré une vidéo spécialement pour ça. C'est une conférence euh, que je te propose de t'envoyer gratuitement chez toi dans ta boîte mail. Alors pour la recevoir dès maintenant, c'est tout simple. Il te suffit de cliquer dans la description. Il y a un petit lien. En cliquant dessus, tu vas voir s'afficher un bandeau. Il te suffit de renseigner ton prénom et ton adresse mail et tu recevras d'ici quelques minutes dans ta boîte mail le lien d'accès à cette conférence. Tu verras, on va faire des exercices ensemble. C'est assez simple et rigolo et tu vas en avoir fini avec les mâles de gorge quand tu chantes, je te l'assure. Alors, je te dis moi à très bientôt ou à tout de suite dans cette conférence. Prends bien soin de ta voix. Ciao